Grâce au projet Destination 2026, le réseau du sel pour transport en commun lyonnais va s'agrandir et se moderniser. Le but, moderniser son réseau, et est de relier des villes de banlieue en banlieue ou pour relier la ville centre, quartier d'affaires, etc. Un peu comme le projet de Campari Espace. Un nouveau projet voit les jours pour améliorer la desserte de son réseau de transport. Et pour cela, on commence avec le réseau de tramway. Depuis quelques temps, la ligne T6, qui relie deux aux hôpitaux Est-à-Pont, a été inaugurée fin 2019. Elle permet de relier toutes les lignes de transport principaux, tels que métro, tram, bus, etc. À l'horizon 2026, la ligne va être prolongée de 5,4 km les éco campus de la Doigts, lyon centre 8 -ville de Villeurbanne ou encore les sacs grand clément et celle de Grathe-Ciel. La ligne T6 va être en correspondance avec le C3, le Métro-A au gratte ciel la ligne T3 et la ligne T1 et T4 au terminus avec d'autres lignes en projet qui sont le T9 ou bhS Coût du projet 586 millions d'euros, on est à toutes les 10 minutes pour 10 stations supplémentaires à la ligne. La ligne sera une véritable rocade dans l'Est Lyonnais. Autre plan qui sera mise en service aux alentours de 2026, le T9. La ligne de tramway reliera le pôle d'échange multimodal de vaux en velin soie à Charpennes à Villeurbanne en passant par le centre de Vaux-en-Velin. Elle répondra aux objectifs du plan de mandat 2021-2026 du site qui prévoit d'accélérer le développement du réseau de transport public et la multimodalité. Pourquoi le tramway était neuf Cette ligne répondra aux besoins de déplacement entre le nord et le sud de Vaux en plain entre Saint-Jean et Lyon-Villeurbanne, et reliera les campus. Ce nouveau tramway sera connecté à plusieurs lignes fortes du réseau TCL. Alternative efficace à la voiture individuelle, il participera aussi à la transformation de la ville en proposant tout au long du tracé, végétalisation, itinéraire piéton et cyclables d'une partie du réseau Express Vélo. Montons dans le tramway. Depuis la soie à Vaux-en-Plein, le tramway s'engage sur l'avenue Bataillon Carmagnol-Liberté. Il emprunte la rue Brunel, puis le boulevard Opin-Est, desservir les quartiers de la Soie, La Taz, La Balme, avant de franchir le canal de Jonage par le pont de la Soie. Il remonte l'avenue Paul-Marcelin puis l'avenue Georges-Dimitrov jusqu'à la rue Émile-Zola où T9 rejoint la ligne C3. Il parcourt ensuite l'avenue maurice et le secteur en renouvellement urbain du bas du Taureau avant de rejoindre l'avenue Dorchat puis arrive à Villeurbanne par l'allée du Mans. T9 permet de desservir le nord du quartier de Saint-Jean en renouvellement urbain avant de traverser le canal de Jonage sur un nouveau pont. Pour rejoindre le campus de la Doua, deux variantes sont proposées. Depuis le rond-point Charles de Gaulle par la rue de la Fesside, puis l'avenue Einstein, ou par l'avenue Salamro, puis la rue du Luiset. T9 rejoint ensuite Charpen par les voies existantes de T1 et T4. Le T9, c'est 11,5 à 11,7 km de ligne. Dans à 13 stations. 36 minutes de temps de parcours entre vaux et Charpen, un tramway un peu plus au sud, la ligne T10 reliera la gare de Vénitieux à la station Altony-Garnier. En gare de Vénitieux, il fera connexion avec la ligne D et la ligne T4 et de nombreuses lignes de bus. Elle passera dans la commune de Safon. Au départ de la gare de le Tramway empruntera la rue Emile Sola, puis il tournera sur la l'avenue Jean Jaurès, en traversant le quartier des Maroni. Il passera dans le centre-ville de saint fond grâce à l'avenue de la République et la rue Carnot. Il remontera sur la rue Samba, rejoint le quartier de l'Arsenal pour ensuite l'hôpital de Saint-Jean-de-Dieu dans 7e arrondissement. Sur Tony Garnier, le train moyen passera sur la voie de bus déjà existant en passant par la station de Stade de Jalon avant de rejoindre le terminus de, de Tony Garnier, qui sera encore son nom 5 1. Cette station se rapproche de l'Institut Pasteur, de la Cité scolaire internationale et de l'Université Lyon 1. Le parcours sera de 24 minutes environ pour 8 km, à trame tous les 10 minutes en heure de pointe pour accueillir les 22 000 voyageurs par jour qui sont attendus sur la ligne. Dans les années 60, pradel demande que le projet du métro se concrétise. René Wallman, qui est ingénieur français, réalise les premiers dessins du réseau actuel. Le 28 avril, les lignes A et B sont inaugurées. La première relie Perrache à Laurent Boudouet et la seconde relie de Charbonne, au tout nouveau quartier d'affaires La Pardue. Bon, je ne vais pas tout raconter sur l'histoire du, du réseau, je vous renvoie vers la vidéo de Name Media, lien dans la description. On commence avec la ligne A vers mes yeux. Le projet a pour objectif. D'accompagner l'évolution de l'habitation dans l'Est Lyonnais en échangeant la ligne T3 qui est assez mal fréquentée. Entre 48 000 et 49 000 voyageurs, tout en dû pour un projet de 1,6 à 1,7 milliards d'euros. En 2023, la ligne B sera prolongée jusqu'à saint bal au plus au sud, passant par Oulin-Centre. C'est 2,7 km. Les nouveaux tronçons sont en train d'être construits. Depuis la gare d'Oulin jusqu'aux hôpitaux. La ligne B sera équipée de mpl 16. Il fonctionne déjà en marche à blanc. Elle sera automatique et ce sera la deuxième ligne du réseau à être automatisée. Plus au nord, la ligne B risque d'aller à Rieu-la-Pape, passant une une nouvelle fois sous le Rhône pour rejoindre la commune de cali cuire puis Rieu. Le projet a pour but la desserte des pôles emploi et ses quartiers d'affaires dans ce plateau et renforcer les liaisons avec les communes du nord de la métropole. Horizon 2030, la va être prolongée vers la Duchère. Il permettra de réduire les embouteillages dans le secteur de Vaise. Coût du projet 1,2 milliard d'euros. Le prolongement prévoit 33 000 à 44 000 voyageurs. Enfin, un projet très ambitieux et très attendu pour les voyageurs dans l'ouest de Lyonnais. La création d'une cinquième ligne de métro, la ligne E. La nouvelle ligne commencera en garde d'Alaï la commune de Tassana de avec le tram-train et de nombreux signes de bus. Visiter Savera Libération, Minival, Pont du-Jour, saint irénie consiste de se diriger vers la presqu'île de Lyon passant par Bellecourt et rejoindre le quartier d'affaires de la Pardieu. Bon, le prolongement vers la Pardieu a été ajouté il y a pas si longtemps, il a même pas un an à l'heure où sortent sort de ces vidéos cette vidéo. Il est très probable que la ligne aille jusqu'à Belcourt ou tête de Ville. La ligne sera équipée des MPSS les mêmes racks qui sont utilisés sur la ligne B. Le coût reste très élevé à cause des fortes pentes dans l'Ouest Lyonnais. C'est pour ça qu'il a préféré d'utiliser un métro au lieu d'un tram, ce qui est assez logique en fait. Des 64 000 voyageurs sont attendus. Le trajet sera inférieur à 15 minutes contre près d'une heure en voiture pour rejoindre la, la métropole. Le rôle, c'est aussi d'améliorer le cadre de vie, la sécurité, les bruits et les embouteillages. Enfin, d'autres projets vont voir le jour ou pas d'ailleurs. Le projet Télécable reliera les secteurs de Châtelard à Frangeville jusqu'à jusqu la presqu'île de Lyon. Cependant, les oppositions au projet se compliquent. Les habitants craignent d'avoir des bruits assourdissants et le changement de paysage. Pour terminer cette vidéo, le dernier projet sera la création d'un BHNS entre, entre le quartier d'affaires La Pardieu et les sept chemins à Bron. Il remplacera les bus de la ligne 25. Pour conclure, le projet de destination 6 va permettre de renforcer l'offre dans la métropole de Lyon. L'évolution du pôle emploi et des activités urbaines. Malheureusement, certains lieux dans l'agglomération de Lyon restent dans l'abandon des transports publics. Les lignes de bus qui permettent de relier Lyon restent bondées et les horaires sont inadaptés. Ah oui, j'ai aussi deux annonces à vous faire. La première annonce, c'est que j'ai ouvert une seconde chaîne, qui s'appelle Passion Voyage Découverte. Donc je parlerai des découvertes de ville, village, des vacances, etc. Et puis la, Et puis, euh, la deuxième annonce, c'est que vous êtes très peu à regarder les vidéos sur ma chaîne, sur ma chaîne Passion Transport. N'hésitez pas à aller re-regarder sur YouTube et... n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à ma chaîne secondaire Passion Voyage Découverte, suis-moi aussi sur Instagram et on se dit à la prochaine, salut